Bonjour tout le monde et bienvenue à la question métier. Mon, mon, mon nom est Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui est Réjean Obatsawin. Bonjour Réjean, comment ça va? Ça va très bien, Daniel. Et toi? Ah, très bien, merci. Encore une belle euh, encore une autre belle journée, puis un, bon, un beau sujet à discuter ce, cet après-midi. Tu vas bon, nous dire rencontrer l'histoire du calumet. Oui. Le calumet, dans le fond, c'est un objet qui a été euh, qui est utilisé par euh, autant les, les, les, comment dire, les Indiens comme les Métis depuis euh, bien avant l'arrivée des Européens. Euh, pour nous autres en particulier, les Abenequis, euh, on a eu la, en 1719, pour donner un exemple, euh, les, les renards, les foxes et les saucs sont, sont arrivés du Wisconsin, bien, ce qui le Wisconsin aujourd'hui. Et puis, ils ont amené la danse du calumet. Donc, ça a été euh, de quoi qu'il était introduit parce qu'il y avait des chants, des danses qui étaient rattachées à ça. Mais auparavant, même au sein de la Confédération Wabanaki, euh, on parlait, on savait déjà que euh, le calumet était utilisé et était très, très important. Une chose par rapport au Calumet, c'est um, peut-être être, être démystifier. Ça veut dire qu'on part d'une période euh, où ce que le Calumet, avec la, en compagnie des Européens, euh, ce que les Européens craignaient, dont les Jésuites, euh, que le Calumet était, euh, qu'on adorait le Calumet, ce qui n'est pas le cas parce qu'on rendait hommage aux Créateurs, puis on rendait hommage au soleil, on rendait hommage, en fin de compte, à tout ce qui nous, euh, ce qui nous aidait pour survivre, pour vivre sur le territoire. Mais aux yeux des missionnaires, c'était comme, « Ah, vous êtes des peuples idolâtres, parce que c'était pas ça du tout. » On va tenir juste un, un, une, pas une, parenthèse, mais une partie du document euh, qui s'intitule euh, « La danse du Calumet ». Puis, nos amis, euh, vous pouvez trouver ça sur, euh, euh, sur l'histoire du Canada, pas du Canada, mais « Soirée canadienne ». Et vous tapez euh, « La danse du Calumet » vous allez voir des, euh, des étails. Euh, que cette danse, c'était un vrai culte de religion, non seulement parmi les renards. Là, c'est le missionnaire qui décrivait ça. Mais encore parmi presque toutes les nations d'en haut. Donc, des pays d'en haut, on imagine que ce n'était pas seulement la place où il y avait le curé-la-belle, euh, qu qu'elle s'appelait la danse du génie, que l'on ne disait point danser avec le calumet, mais danser en l'honneur du calumet. En un mot, c'était le dieu de ces nations. Il faut comprendre qu'à cette époque, euh, les Jésuites avaient comme objectif de tout retirer des objets sacrés dans les communautés et les, euh, dans le même... Euh, comment je pourrais dire ça... Euh, en même temps, autant pour les Métis que pour les... Parce que, enfin quand le métissage a commencé très, très, très tôt. On peut dire qu'on tourne à 400 ans en arrière, au moins. Aussi que les paroles dont on sert lors du chant de cette danse... C'est une invocation du génie. Pourquoi je mentionne invocation? C'est que souvent, on va dire, euh, « Ok, on va faire une prière. » Mais dans le fond, une prière est rattachée à une religion. Tandis que nous autres, c'est des invocations. Donc, euh, parce que c'est un terme qui est plus euh, particulier pour vraiment décrire ce qui se passe. Troisième lieu, que lorsque dans les conseils, on fume avec ce calumet, l'homme dont la femme est enceinte doit s'abstenir de fumer avec ce calumet parce que sa femme ne mettrait pas heureusement son fruit au monde et il périrait infailliblement. Donc on voit qu'à cette époque-là, euh, les Jésuites ils voyaient ça vraiment là, comme... Euh, C'était dangereux. Quoi. Okay. Que l'on se sert de cette danse pour appeler les armes de ceux contre qui on va à la guerre et par, et par ce moyen tuer infailliblement ses ennemis. Donc, on voit que euh, ce n'est plus du tout euh, l'histoire du calumet de paix, là, comme on entend parler à l'école, comme on entend parler partout. Puis souvent, euh, monsieur madame tout le monde qui ne sont pas nécessairement métisses ou. Euh, statuer ou whatever, le demande, ils ont dit Vous fumez, femme, fumez-vous le calumet de paix Mais fumez le calumet de paix, c'est que le calumet de paix, au lieu de, de servir de l'écriture, des documents, comme ça se faisait au, en Europe, quand il y avait une entente ou un traité, ben on disait Bon, OK, on fume le calumet, puis c'est. C'est une obligation qu'on a de part et d'autre parce que c'est fait en présence du Créateur. Donc, ça ne peut pas se briser de main. Euh, cinquièmement, pour se concilier les nations étrangères et ennemies et faire avec eux une bonne paix. Donc, le lien avec la, la grande paix de Montréal de 1701, ben, ils ont parlé, oui, le Calumet a été fumé pour la paix. Sixièmement, pour obtenir du beau temps et de la pluie suivant les besoins de la terre. Donc, on voit que ce n'est pas euh, un usage qui est idolâtre, comme les missionnaires le pensaient. Que c'était en, enfin un spécifique pour éloigner toutes sortes de mal, pour obtenir toutes sortes de biens. Donc, on voit qu'au lieu de craindre, ou ce qui nous a été enseigné qu'il ne fallait pas retourner à ça parce que c'est idolâtre, c'est ci, c'est ça. Euh, c'est un objet qui est utilisé et qui est respecté et qui devrait continuer à être respecté parmi euh, tous ceux, que ce soit métier, première nation, qu'importe. Parce que, je vais prendre un thème d'un de, de mes enseignants, un de mes mes aînés qui m'ont enseigné ce point-là, euh, M. Mac Thompson de Pineford au Manitoba, qui était euh, un homme de connaissances extraordinaire, Marc à un moment donné, il dit un calumet, c'est s'il est fabriqué en pierre pour le bol et en bois pour le, le, le, le système, le manche, dans le fond. Mais la signification, ben, le bois, ça vient de l'arbre. Puis, le bol qui est en pierre représente la terre. Donc, quand on connecte les deux, bien, on connecte le ciel puis la terre. Puis, ce qui brûle à l'intérieur, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ça représente le magma qu'on retrouve au centre de la terre. Mais ce que Marc voulait dire par là, il dit à un moment donné, il faut, euh, il faut prendre ça plus aisé, comme on dit. Et dans le fond, là, le, le calumet, c'est un téléphone cellulaire. <rire> c'est un téléphone pour demander de l'aide au Créateur ou euh, aux ancêtres pour venir nous supporter dans telle démarche pour la santé, pour du beau temps, etc. etc. Puis c'était complètement euh, inacceptable, et c'est encore euh, complètement inacceptable de servir du calumet à des fins négatives. Parce que si quelqu'un ose, ben, tu vas payer dix fois ce que tu, veux, tu vas causer. Et il va falloir que tu payes avec quelqu'un qui, qui est proche de toi. Ça peut être ton épouse, tes enfants, ta mère, ton père, etc. etc. Donc, de porter le calumet, de prendre soin d'un calumet, la ligne est relativement étroite, il faut toujours faire attention pour s'en servir. Maintenant, je ne sais pas si on peut le voir. Ça, c'est un calumet qui m'a été donné par quelqu'un qui l'a fabriqué de la région des cantons de l'Est. Puis, c'est un calumet qui est en bois. Donc, c'est un calumet métis. Pourquoi? La possibilité, c'est que le... si on n'a pas de pierre pour être capable de sculpter le bol, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir un calumet. Puis c'est la personne qui va le sculpter, puis l'énergie que la personne va mettre dedans, puis la personne auquel a, qui va se servir de ce calumet-là. Mais il ne faut surtout pas au grand... Il euh, ne faut jamais, jamais prétendre ou penser que parce qu'on a un calumet en bois, que c'est meilleur, c'est moins bon qu'un calumet qui est en pierre. Parce que dans le fond, c'est celui ou celle qui tient le calumet qui fait toute la différence. Ici, à Odanac, en fin de compte, c'est devenu un, un, un, un objet d'artisanat depuis longtemps. Euh, avant qu que je fasse un retour aux sources et que je réintroduise la, avec l'aide de mes maîtres la cérémonie du calumet, c'est ce genre de calumet-là. C'est tout fait en bois. Comme on peut voir. Puis la shape est différente de celle-là. Mais là, pourquoi? C'est que dans l'Est, le manche devrait être un peu moins long, mais dans l'Est, on ne pouvait pas se permettre d'avoir de des calumets qui étaient très longs parce qu'on voyageait tout le temps, tout le temps. Donc, ça prenait un petit calumet qu'on pouvait placer facilement dans un sac en cuir avec le tabac, etc. etc. Uh, aussi le, le calumet, c'est um, un objet qui, qui faut en prendre soin. C'est comme on fait la même chose avec des plumes d'aigle, des plumes de ce qui nous est donné, parce que ça nous sert pour justement faire des incantations. Uh, Quelqu'un va nous va arriver, il va nous donner du tabac pour X raisons. Donc on se sert du calumet si c'est l'intention. Donc, euh, le calumet, c'est quelque chose qui est sacré, mais il faut faire bien attention. C'est que, il ne faut pas que le calumet devienne un objet de... Euh, comment qu'on pourrait dire ça? Là? Euh, oh, il faut absolument que je me trouve un calumet, parce que c'est ça qui est l'ultime. C'est comme... Il ne faut pas comparer ça à un à auto qu'on a toujours rêvé d'avoir. Puis, ça ne veut pas dire parce que euh, quelqu'un va acheter un calumet dans une boutique quelconque, que ça va avoir la même utilité. Mais ça peut arriver que quelqu'un va t'en donner un, tout bonnement, par, par pur hasard, quelqu'un va passer et va dire, ben, « J'ai ça à te donner parce que tu m'as hébergé, tu m'as aidé, etc. etc. » Mais la, seule, la, la chose qu'il y a avec ça, c'est toutes les responsabilités qui s'y rattachent. C'est là qu'on voit que c'est très, très important. Et nos ancêtres s'en servent depuis, on peut dire quoi, peut-être quoi, 12 000 ans, 13 000 ans. Une autre chose que Mac m'a enseigné aussi, il dirait Jean, ce message-là, je l'adresse à tous ceux et celles qui ont des calumets. Marc, il dit, est-ce que la journée qu'il va y avoir un, un appel de tout renvoyer les calumets, soit chez la femme Buffalo Blanche, qui est à Wagner au sud du Dakota, ou qu'importe l'endroit, que vous allez arrêter de faire des incantations, vous allez arrêter de prier. Ben, J'ai dit, comment qu'on fait ça si on n'a plus de calumets? C'est l'objet. En fin de compte, la leçon là-dedans, c'est de ne pas s'attacher au matériel. Puis aujourd'hui, trop de monde s'attache à ça, puis euh, ça, ça crée des situations de stress, parce que euh, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui se perd, on pense que c'est... Mais c'est nos notions d'avoir grandi avec l'Église qui fait qu'on va se sentir coupable d'eux. Mais comme euh, un autre de, de, de mes mecs qui m'a enseigné, David Giu, qui était euh, qui, qui est décédé maintenant aussi de la nation Mek -Mek, de la nouvelle écosse il dit, pourquoi tu vas demander pardon quand tu es ton calumet? Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu demandes pardon en partant? <rire> c'est oui, comme, oui. euh, tu sais, à l'église, mais elle ne coule pas, mais elle ne coule pas. Ben oui, mais elle ne coule pas. Pourquoi? Tu tu fait de quoi de mal? Ben non, c pas, mal, pas à mon avis, je ne pense pas. Mais ben, tu n'as pas besoin de te justifier pour de quoi que tu n'as pas fait. Donc, c'est euh, quelque chose qui... Il faut, il faut le dire. Les formes du calumet. OK. Il y a des calumets qui sont en L, ça veut dire que c'est. Euh, on, on enlève cette partie-là, puis on prend juste en L. Bon, dans, ceux qui m'ont enseigné au genre en L, c'est comme c'est un calumet personnel. Que ce soit pour un homme ou pour une femme. Quand il est en T, comme celui-là, bien, ils disent c'est un calumet pour quelqu'un qui a un épouse. Mm. Donc, c'est tenté. L'autre chose aussi, c'est pour nous autres un exemple, les, les, les, les abenakis, comme j'imagine dans votre région, où euh, il y a des pierres qu'on peut trouver, bien, il y a la pierre à savon pour la fabrication, euh, il y a la pierre rouge, la catlinite, qui se trouve seulement euh, au, au euh, voyons, Minnesota, Uh, mais, comme je disais tantôt, que tu prennes du bois, que tu prennes de la pierre à savon ou de la catlinite, qui est un minéral, uh, c'est l'intention qui compte. Pour nous autres, les Abénaki, sur la rivière Saint-François, on trouve une pierre à ce qu'il appelait l'endroit il appelait ce Oudamogane. Um, uh, uh, c'est quoi là? L'endroit oudamogane Sen qui veut dire la pierre où on trouve du... Euh, la pierre pour fabriquer des calumets. On, cet endroit-là est à peu près à 2000, 3000 en montant à la rivière, qui est au pied du rapide. Donc, cette pierre-là était utilisée. C'était notre matériel local pour fabriquer un calumet. Donc, ça, ça couvre une partie. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, ah, oh, puis le, le tabac qu'on fumait dedans, ben nous autres, c'est l'arrivée, il y a du tabac qui est arrivé de l'Amérique du Sud. Oui. Euh, il y a du tabac qu'on retrouve, il appelle ça, la plante, c'est Mioden, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Euh, il y a du euh, sweet fern, il y a différentes plantes qu'on peut trouver qu'on se servait, euh, qui remplaçaient le tabac. Et même l'intérieur de l'écorce du saule au Willow, euh, qui était conservé à mélanger. Il euh, ne faut pas oublier que le tabac, comme on le connaît aujourd'hui, a été amené par l'Amérique euh, du Sud, par d'autres nations autochtones qui ne sont pas algonquiennes, qui ont fait l'introduction du tabac ici. Mais une chose qui est importante à compter, au niveau de la Wabanaki, euh, la femme sacrée qui a apporté... Le maïs et le tabac. C'est dans la légende, il une femme qui a eu une vision il y a très, très longtemps. Et puis elle dit à son mari, elle se réveille le matin, puis elle lui dit j'ai eu un rêve très prémonitoire puis il faut, je n'ai pas le choix de l'exécuter. Le, Donc son mari lui demande, il dit qu'est-ce qui s'est passé? elle dit Ça me fait de la peine parce que dans le rêve, on me donne des instructions qu'il faut que je donne ma vie pour que mon peuple vive. Parce qu'à cette période, partout en Amérique, puis qu'importe les, les, les personnes, il y a eu des famines, il y a eu beaucoup de choses. Puis on n'était pas des cultivateurs de base. On a appris à cultiver la terre avec les Européens. Donc, on, on dépendait des gibiers. Puis les gibiers, s'il y avait un feu de forêt, il y avait plein de choses, bien, ça arrivait qu'il y avait des endroits, puis surtout dans la région du Maine, aux États-Unis, qui était l'extrémité est du territoire Abenaki, pour les Abenaki, Ben, il y, a eu une, il y avait une famine. Une famine pardon. Donc, cette dame-là, son mari, a, a réussi à convaincre son mari, puis son mari est obligé d'enlever de, de, de, de, de la vie. Puis elle a dit, dans le rêve, il faut que tu traînes ma, ma chair sur la terre mère, puis au bout de, de quatre mois, de quatre ans, Souvent, on retrouve ce chiffre-là. Il va y avoir un fruit, il va y avoir quelque chose que le, le Créateur va nous redonner. Et après un certain temps, le mari s'est promené sur le territoire, il y avait encore beaucoup de peine, mais il se rappelait toujours que sa femme a donné sa vie pour son peuple. Première chose qu'il a retrouvée, c'était un fruit qui était, en fin de compte, un légume, un fruit jaune out, puis il a goûté. Donc, c'était ce qu'on appelle... Euh, c'est le maïs, enfin. Et un peu plus loin, il a trouvé une plante qui était plus haute la moyenne avec des grandes feuilles, puis c'était le tabac. Donc, c'est la raison pourquoi que le tabac est sacré, que ce soit pour les métis, que ce soit pour les, les statués, non statués, qu'importe. Le tabac est sacré en, mais en mémoire de cette première femme-là. Donc, avec ça, on retrouve des liens que... Au niveau des Lakota-Dakota, il parle, eux de la White Buffalo Woman, la femme Buffalo Blanche, qui est arrivée ici à y a 19 générations. Donc, on voit la similitude puis le lien. Donc, Dans l'Est, dans les légendes Mi'kmaq, il parle d'une femme qui est arrivée avant celle-là. Donc, une femme, le rôle de la femme, c'est un rôle qui est sacré. Puis, elle n'avait pas moins d'autorité de, de, que l'homme, il n'y avait pas une, une chicane de « parce que tu une femme, tu ne peux pas faire ci, parce que tu un homme, tu ne peux pas faire ça. » Donc, c'était tout, tout rattaché ensemble. N'oublions pas que quand le, le calumet est connecté, oui. ben, l'autre symbole, c'est que ça représente l'homme et la femme qui s'unissent. Oui. Donc, euh, il faut vraiment là, faire attention et bien comprendre que si on, on se sert d'un calumet, euh, qui, peut, qui peut nous être donné. Euh, même quelqu'un peut dire ben, j'ai été obligé d'en acheter un parce que la personne avait besoin, avait besoin, avait besoin de manger. Donc, je dirais ben Dan, m'a donné ce montant-là, comment tu me charges Fabrique-moi un calumet parce que tu as le talent. Mais ça ne veut pas dire parce que j'ai fait un échange avec tout l'important, c'est que je te donne du tabac, puis je te donne de l'argent pour que tu nourrisses ta famille. Mais il ne faut pas non plus être à cheval, sur, être plus, être plus euh, euh, comment je pourrais dire ça, un exemple. Si on, on passe, euh, si on est dans une réunion, puis qu'on on prie, on fait des incantations pendant trois heures de temps, les enfants pleurent, les aînés ont faim, ben le manger va être tellement béni qu'il ne sera plus bon. <rire> Donc, c'est la même chose. Oh oui. euh, on va prendre une petite pause de 45 secondes, puis oui. on, on va revenir.